Bonsoir tout le monde, j'espère que vous m'entendez, et euh, j'espère que vous allez bien. Euh, donc bah, manifestez-vous dans le chat si vous m'entendez correctement. 1, 2, 1, 2, bonsoir, bonsoir, très bien. Bon, et eh bien, bienvenue dans cette conférence dédiée à Skway. Je m'appelle Christian et je vais vous faire donc cette présentation. Euh, sur, euh, bah, sur la technologie ainsi que sur les plans d'investissement qui vous sont accessibles. Et euh, bah, dans un premier temps, bah, je vais vous demander déjà parmi les personnes qui sont présentes, alors euh, quelles sont justement parmi ces personnes qui n'ont jamais, mais, euh, qui jamais euh, participé donc, à un webinar ou à une conférence euh, donc, en vis-à-vis euh, bah, dédiée à Skyway justement, et que je n'ai pas le plaisir de connaître Donc tout le monde euh, d'accord. Ok, vous pouvez vous manifester par un plus hein, si euh, si vous êtes euh, si vous êtes nouveau. Donc euh, peut-être Laurent. Euh, d'accord. Bon bah très bien. Eh bien bonsoir à vous. Eh bien, je suis content de vous retrouver. Donc euh, bah, je vais faire évidemment cette présentation. Également je vais faire quelques petits rappels euh, bah, pour pour les nouveautés et euh, et je dois également signaler euh, qu'il y a eu un, un contretemps la semaine dernière. Donc j'avais euh, enregistré donc, cette, euh, cette conférence, mais euh, par, euh, bah, pour, pour une raison de soucis techniques. Euh, donc il y a eu un problème avec l'audio, ce qui fait que donc, il y a eu pas mal de, bah, de sauts de, de frame. Enfin, c'était plus en raccord justement avec l'image. Ce qui fait que euh, bah, le, le matériau était inutilisable. Donc, je vais refaire l'essai justement cette semaine en, en espérant que ça fonctionne mieux. Euh, mais bon, je ne peux rien garantir puisque bah, j'ai essayé de, de, de, de, comment dire, de régler ce problème et, euh, mais ça s'est reproduit par la suite donc, euh, donc je sais pas, c'est sûrement un souci matériel et, euh, et donc ça risque de prendre plus de temps justement pour, euh, bah, pour régler le problème euh, donc voilà, alors sinon pour les nouveautés je vais, euh, bah, je vais entamer par ça, euh, si vous êtes d'accord euh, donc pour les personnes qui étaient là donc, la semaine dernière et euh, qui ont rencontré des difficultés donc, euh, pour le paiement euh, de, de, leur, euh, de leur pack d'investissement. Euh, vous savez que donc, le, le paiement par Visa et par Mastercard était, euh, était inaccessible. Donc ce service a été renouvelé et de la même manière donc, tout le back office a été donc, remodelé euh, et maintenant il fait donc, euh, peau neuve avec notamment l'ajout du français seulement. Bah, le français il a été disponible jusqu'à aujourd'hui. Et encore une fois, il a été enlevé. Donc apparemment, il y a encore quelques soucis, euh, soucis syntaxiques, on va dire. Je sais pas. Enfin, en tout cas, il y a quelques corrections à apporter, apparemment. Ce qui fait que bah, la, la langue française a été, a été enlevée pour, bah, je l'espère, être euh, remise donc, sur le back-office le plus rapidement possible. Alors... Euh, donc euh, je vous rappelle également donc que à partir du du back office vous avez donc la possibilité euh, donc d'acheter un billet d'accès donc à l'exposition Innotrans. Euh, donc pour euh, ceux qui ne savent pas ce que c'est Innotrans, c'est donc la grande exposition des nouvelles technologies donc qui se tiendra à berlin donc euh, en allemagne donc en septembre prochain donc ça sera du 20 au 23 euh, donc pour l'exposition pour et donc le 24 euh, SkyWay organise également donc une conférence uniquement justement dédiée à SkyWay où euh, donc elle précisera donc tout ses, toutes ces directives en fait toutes les, euh, toutes les directions qu'elle a choisies et euh, donc les, euh, bah justement les, les grands mouvements euh, de, de, de la société et euh, donc les, euh, les, disp les dispositions qu'elle va suivre. Euh, donc voilà, ça c'est accessible à partir du back-office à l'aide d'un bouton donc, qui a été créé à cet effet. Donc vous avez la possibilité d'acheter euh, le billet pour InnoTrans et pour la conférence. Donc ce sont deux services séparés. Et euh, donc voilà. Donc concernant pour euh, euh, Jean-Luc, vous n'avez pas de son. Est-ce que, est que vous, est vous n'avez pas de son euh, Les autres Bon, euh, bah Jean-Luc, euh, rejoignez. Bon, bah je continue euh, en espérant que ça, ça s'arrange. Puisque des fois, bon, sur cette plateforme, euh, elle a quelques avantages, euh, je reconnais, mais bon, des fois, il y a, y a des contretemps avec euh, certains utilisateurs. Et notamment donc des, euh, des personnes qui se font mettre à la porte euh, alors qu'ils sont en plein milieu d'une conférence ce qui, euh, qui n'est pas toujours très courtois de la part de la plateforme bon bref euh, quoi qu'il en soit donc les actions qui ont été achetées, enfin euh, les packs d'investissement qui ont été finalisés donc le paiement des, euh, des packs qui ont, qui ont été finalisés euh, au mois de juillet euh, donc euh, ben, seront confirmés donc à l'aide d'un message qui vous sera envoyé dans le back office euh, et euh, donc bah, attestant justement de la possession enfin de, de votre possession justement de ces actions euh, Et donc vous aurez également donc la possibilité a priori donc de recevoir un certificat si vous le souhaitez. Et, euh, et donc voilà donc euh, tout ça ça sera euh, très rapidement euh, envoyé. Euh, voilà alors concernant sur les événements euh, bah, proprement dit justement de la société et, euh, et de, de, de ce qu'elle fait donc ssab qui est donc la firme de sidérurgie donc qui se, qui est suédoise donc c'est la firme de sidérurgie qui s'occupe de la fabrication donc de l'acier qui est utilisé dans les rails euh, skyway euh, donc elle a été en, en meeting on va dire enfin donc il y eu une euh, un entretien qui a été donc euh, fait entre les responsables de Skyway et de SSAB sur, euh, bah sur les directions à suivre en, concernant le partenariat donc entre les deux groupes et euh, notamment concernant les délais de construction que la société Skyway estime être un peu trop long euh, parce que bien que justement les, euh, bah les produits proposés justement par SSAB sont de très haute qualité et eh bien ils nécessitent justement un certain temps de, de préparation et donc de... Euh, de manufacturage, enfin bon bref euh, quoi qu'il en soit ça prend, ça prend un peu de temps et ça, ça ne convient pas vraiment à la société Skyway puisqu'elle est un petit peu euh, donc pressée par le temps actuellement puisque je vous le rappelle donc en, en septembre il y a la conférence enfin l'exposition Innotrance et donc à partir d'octobre euh, la, la première ligne de, de chemin donc à l'Eco doit être mise en circulation et donc évidemment bah, tous les rails doivent, doivent être plantés et, et être euh, pleinement opérationnels. Mais bon, SSAB, quand même, ben, je parle de ça parce que, quand même, c'est une euh, société très importante, enfin, c'est l'une des, des plus anciennes sociétés, justement, de sidérurgie. Elle est présente, donc, dans 50 pays, et elle a, dispose, donc, de plus de 16 000 employés, donc, à travers, à travers le monde, enfin, à travers les 50 pays dans, dans lesquels elle est implantée. Donc, voilà. Alors, concernant l'Australie, euh, donc, vous savez qu'il y a ce projet de construction en Australie, donc, d'une piste de 500 mètres, euh, sur, euh, bah, sur la terre euh, de, de l'université de Flanders, et donc euh, c'est la société Oricon qui, euh, bah, qui s'occupe justement de l'adaptation la, de des schémas de construction euh, pourvus par la, la société Skyway aux, euh, bah, aux besoins justement des Australiens et donc euh, bah, qui adaptent ces schémas pour qu'ils pour qu soient en conformité avec la législation, la législation locale. Pardon. Et euh, également un petit euh, rappel justement du pédigré d'Oricon, donc c'est 7000 employés donc, à travers 28 pays, et ils sont notamment implantés donc, en Afrique, en Asie et au Proche-Orient. Et voilà, et donc actuellement, bah, ils, euh, bah, ils adaptent justement ces schémas pour, euh, pour la construction de la piste. Euh, également, donc ça c'est un petit peu mal eux puisque ça aurait été mieux justement si on avait pu invertir, comment dire, inverser les jours puisque demain euh, se tiendra donc le Télémost. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, le Télémost c'est donc le grand rassemblement euh, euh, mensuel, enfin mensuel ou tout alors tous les deux mois. Euh, donc il rassemble tous les responsables Skyway qui font donc une grande conférence euh, sur le net et euh, et donc, il parle donc de toutes les nouveautés euh, concernant la société et pas mal d'informations croustillantes sont révélées. Le problème, bah voilà, c'est que ça se tiendra demain, donc je n'ai pas encore euh, toutes les informations pour, euh, bah pour, les, pour les donner. Donc, ce sera la semaine prochaine, évidemment, que je pourrai vous en, vous en tenir euh, euh, plus à propos. Donc euh, ah oui, donc après il y a également donc des, euh, des changements euh, concernant donc euh, les plans d'investissement, mais ça on va y revenir donc à, au moment où je vais en parler puisque ça sera vers la fin. Donc ça c'est pour les nouveautés. Euh, également je vous ai mis dans le chat donc, une vidéo c'est un lien vers une vidéo euh, YouTube euh, sur un type en fait qui fait donc une analyse de la technologie euh, hyperloop. Donc euh, je ne sais pas en quoi ça, euh, ça aide vraiment donc, euh, SkyWay. Enfin, je ne sais pas si c'est vraiment euh, un atout concurrentiel pour, euh, pour SkyWay puisque ce ne sont pas vraiment euh, directement des concurrents. Euh, par contre la, la, la vidéo est intéressante et justement elle montre déjà ben, que c'est euh, ben, très beau sur le papier mais que c'est beaucoup plus difficile à réaliser donc la technologie Hyperloop et euh, que notamment en fait, ce n'est pas vraiment une technologie nouvelle puisqu'elle est présente depuis ben, plus d'un siècle en réalité. Enfin, sur le papier encore une fois donc euh, donc voilà euh, bah voilà bah, concernant concernant concernant les nouveautés je pense en avoir fait le tour a priori ok euh, donc voilà si vous n'avez pas de questions concernant les nouveautés je vais entamer donc la présentation je vais essayer de la faire plus concise euh, parce que je sais que ça a été euh, c'est un problème pour certains puisqu'il y en a qui sont pressés donc, je vais essayer de, de présenter rapidement et euh, bah, en essayant de ne pas oublier les détails qui sont importants. Et donc, je vais me lancer euh, de, de ce pas. Donc, voilà. Alors, la, la technologie Skyway, d'abord la société Skyway. Euh, c'est donc une société euh, proposant donc, des solutions de transport. Elle a été fondée par l'ingénieur donc qui a travaillé pendant 36 ans. C'est l'ingénieur, enfin, c'est le docteur Yunitsky, donc euh, même, qui a travaillé pendant plus de 36 ans justement sur cette technologie euh, il a eu donc les premières idées justement lui sont apparues donc alors qu'il était encore étudiant à l'université et donc bah, il a travaillé sur de nombreux projets mais c'est vraiment euh, le projet qui a le plus qui lui a le plus justement tenu à cœur et qui, euh, bah, qui est justement un peu le, le, la consécration de sa carrière d'une certaine manière donc le docteur Anatoly Yuniski est un biélorusse, donc d'origine biélorusse, il a beaucoup travaillé en Russie, et euh, donc il est également détenteur de pas mal de, euh, de titres, et euh, je vais en citer quelques-uns. Donc il est auteur et directeur général donc, du projet Yuniski euh, euh, String Technologies, donc c'est celui dont on parle, hein, puisque c'est un peu le... Euh, celui qui rassemble donc toutes, toutes les sociétés, toutes les filiales justement qui sont sous, sa, sous, sous, sous Unitsky string Technologies, comme notamment Skyway. Euh, donc voilà, tout ça s'est rassemblé autour de ça. Donc il est manager de deux projets aux Nations, aux Nations Unies. Il est membre de la Fédération d'Astronautique de Russie. Il est auteur de 140 inventions, auteur de 18 monographies et plus de 200 travaux scientifiques. Il est directeur et designer général de Skyway Technologies Co., euh, il a deux médailles d'or euh, décernées donc, par le Centre des expositions de Russie. Il a, détient donc deux chars d'or euh, et, et la nomination pour le projet de l'année pour l'industrie du transport. Trois médailles d'or décernées par le label de qualité russe. Il a un titre honoraire donc, de Chevalier des arts et des sciences. Et euh, il dispose donc de 30 diplômes décernés par des centres d'exposition internationaux. Voilà, donc c'est quand même un, un type qui a de la bouteille. Euh... Et voilà Et donc euh, bah, la technologie sur laquelle il a travaillé, donc, euh, bah, elle avait justement vocation à euh, moderniser de fond en comble justement les systèmes euh, donc, traditionnels du transport de personnes et de marchandises. Et donc ce sont les solutions qui sont proposées, c'est pour euh, les personnes et les marchandises. Et donc euh, euh, bah, ces technologies ont toutes une particularité qui est commune c'est que ce sont des transports qui sont euh, surélevés, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas en contact avec le sol, enfin pas directement, ils ne sont pas en contact avec le sol, et euh, donc ils ne sont pas également en contact avec les autres systèmes donc, de, euh, de transport, notamment donc les, les voies ferroviaires, les, euh, euh, donc, euh, les voies automobiles, également les tramways, etc. Donc, euh, donc voilà, c'est un peu une technologie qui, euh, qui s'implémente euh, facilement donc, dans... Euh, comment dire avec les autres euh, technologies disons euh, sans justement déranger les, euh, les infrastructures déjà présentes voilà donc alors il y a quatre familles de, de transports qui sont actuellement développées par la société et donc je vais les énumérer rapidement donc euh, on peut les voir donc sur, euh, sur l'image enfin sur les images qui sont ici mais je vais commencer par celle qui est la plus grande donc c'est euh, en haut à droite donc c'est le transport de personnes euh, donc en milieu urbain. Donc c'est un transport, c'est comme un, tram un tramway suspendu euh, donc en milieu urbain qui peut atteindre une vitesse variant entre 60 euh, jusqu'à euh, 150 km, km heure. Il peut donc contenir jusqu'à 168 personnes, donc euh, dans, dans une seule rame. Et euh, il est entièrement automatisé, donc ça c'est également un trait commun justement à toutes les euh, comment dire, à tous les transports. Euh, donc développés par la société, c'est qu'ils sont euh, entièrement automatisés donc ils ne requièrent pas la, la présence d'un pilote Le deuxième type de transport, qui est le transport à grande vitesse que vous voyez donc sur l'image en bas à gauche c'est le transport su, supérieur justement enfin, puisque c'est une voie qui, euh, qui permet la superposition de deux transports euh, sur une seule voie ce transport a la, la particularité d'être extrêmement, euh, extrêmement rapide et je m'explique puisqu'il peut atteindre jusqu'à 500 km h même s'ils sont on dit qu'il ben, a réussi justement à atteindre ce chiffre là donc apparemment jusqu'à 600 km h euh, donc c'est un transport extrêmement efficace pour, rejoindre, euh, pour atteindre des, des zones plus, euh, plus espacées les unes, les unes des autres enfin plus distantes les unes par rapport aux autres et donc bah, c'est également un transport très confortable et je vais vous expliquer également pourquoi un petit peu plus tard le transport euh, de marchandises euh, que vous voyez donc sur la même image en bas à gauche euh, qui est le transport donc, euh, en dessous là euh, sous, euh, sous le transport à grande vitesse qui également est entièrement automatisé et également que donc qui a la particularité d'être euh, automatisé dans le processus de chargement et de déchargement et qui est un, est un transport donc euh, particulièrement efficace pour le transport de, des marchandises simples c'est-à-dire donc les granuleux, les minerais, le charbon notamment euh, donc les minerais de fer etc les liquides, bonsoir chat chats euh, et également donc euh, des, euh, des produits euh, manufacturés euh, pas, trop, pas trop volumineux évidemment puisqu'il ne permet pas actuellement donc, de transporter euh, des, euh, des voitures ou des, ou des tanks euh, concernant d'ailleurs ce, ce, ce caractère, c'est que j'ai vu dans les dans les, bah, les euh, parmi les vidéos justement proposées par les Hyperloop, donc la société pseudo concurrente de Skyway, euh, c'est donc euh, elle elle propose également donc des, des modules permettant donc de transporter des, euh, des voitures. Donc ça c'est déjà pas mal pour eux. Mais seulement on verrait donc que si vous regardez l'image euh, pas l'image mais la vidéo qui est en anglais, bah, on verrait que c'est extrêmement difficile justement à à maintenir donc c'est une technologie difficile à maintenir euh, donc voilà donc voilà le transport de marchandises qui est extrêmement bien pour euh, bah pour le transport automatisé et qui permet donc d'atteindre des zones qui sont éloignées de manière facile et automatique enfin le transport donc de remise en forme qui sera donc mis en circulation euh, le premier enfin ce sera le premier qui sera mis en circulation euh, qui s'appelle également l'unibike qui a cette, euh, qui a cette, ce, ce nom assez cocasse dans le sens où il intègre justement au sein du module un, un pédalier, donc permettant donc à l'utilisateur d'utiliser sa propre force motrice pour euh, activer une dynamo qui est présente donc, dans, ce, dans ce transport, et donc bah, de, de se déplacer de manière très écologique et économique, tout en, euh, bah, tout en se faisant l'exercice et donc en se remettant en forme. C'est un transport pour les particuliers, et dans le sens où les modules qui sont proposés sont des propriétés privées, donc privées. Pour les particuliers qui, euh, qui achètent ces modules contrairement à tous les autres euh, euh, formes de transport qui, peut, qui sont plutôt euh, des formes enfin, sont plutôt des transports communs on va dire donc voilà ça c'est la présentation générale des modules proposés et ici je vais vous euh, présenter rapidement justement tous les avantages euh, que regroupe justement cette technologie par rapport aux autres c'est euh, bah, c'est justement bah, tout, tout l'intérêt justement de, euh, de la superposition, enfin de la surélévation du transport et donc de, de, de, de, de, de la non-nécessité justement d'aménager euh, les sols. Et euh, bah, je m'explique pourquoi, notamment parce que comme toutes les lignes sont superposées, elles sont soutenues donc par des piliers qui sont plantés au sol et ces piliers donc peuvent être plantés dans des sols qui sont... Euh, bah, très très rugueux même très, très difficile justement à aménager notamment des euh, sols marécageux euh, également des zones côtières ou alors des déserts euh, dans les zones montagnardes également ça passe très bien et euh, donc voilà ce sont donc des piliers qui se bah, qui sont faciles à planter enfin c'est comme des piliers normaux quoi en, en fin de compte ils sont faits donc de béton et d'acier et donc ils permettent de soutenir cette voie qui est également en acier euh, donc je vous rappelle également que la société SS, euh, ssab donc est euh, chargée de enfin, pas de concevoir puisque ça c'est Skyway qui les, qui les a conçus, mais donc de manufacturer ces euh, c'est euh, ces voies là et euh, donc bah, ce sont euh, ce sont des voies très résistantes et qui se déclinent en différentes formes. Je vais vous présenter ça un petit peu plus tard. Mais, euh, mais donc ils ont justement cet avantage de ne pas avoir à être en contact avec le sol et donc de ne pas euh, briser justement l'écosystème naturel du sol donc les conséquences directes de, de cet état c'est que la technologie Skyway requiert très peu de sol donc pour euh, s'implanter puisque tout est surélevé et également donc ne nécessite aucun aménagement euh, donc pour euh, encore une fois pour son implantation puisque ce sont uniquement les piliers qui requièrent justement un, un, un espace modique justement pour, se, pour être planté. Et donc ce qui fait donc que la faune et la flore sont préservées et les quantités d'émissions nocives sont réduites euh, puisque l'aérodynamique la, est améliorée à partir du moment où le transport est surélevé. Donc à partir du moment où il est détaché du sol puisque, puisque la, le frottement de l'air est plus important pour, les, euh, bah pour notamment les voitures euh, qui subissent donc un frottement plus important justement celui qui passe sous la sous la voiture c'est pour ça que des fois bah, on voit justement les voitures euh, de course qui ont des euh, des avants très aplatis pour euh, réduire justement ce, ce cet air qui passe donc sous la sous la carlingue et ce qui est corrigé donc pour les modules qui sont euh, surélevés mais c'est pas la seule raison euh, également donc concernant les rails eux-mêmes euh, il faut savoir également que ce sont donc des rails qui sont traités de manière spéciale, donc notamment avec un revêtement en zinc, donc, euh, qui permet d'améliorer justement la, la fluidité donc, du, euh, de l'acier, mais également donc, les points de jonction entre les différents segments qui sont lissés donc, à l'aide d'un laser, et ça c'est encore une fois fait par une société euh, hollandaise. Euh, et, euh, et donc, cette, euh, ce lissage euh, permet donc de supprimer euh, donc les, euh, les points de jonction, ou plutôt justement les, les, euh, dire, les aspérités euh, que pourraient rencontrer justement les modules en passant par-dessus. Et euh, ça permet donc de euh, donner l'illusion que la voie est entièrement continue, et fait totalement continue en réalité. Ce qui fait que ça permet de, de supprimer entièrement donc, les vibrations et les ralentissements qui sont liés au passage donc, euh, sur, ces, euh, sur ces points de jonction. Et donc ça améliore la dynamique, la vitesse et la consommation de l'énergie. Également, c'est très important pour, euh, bah, pour la réduction des nuisances sonores, euh, qui évidemment sont largement réduites euh, du fait donc, euh, bah, de, cette, euh, de ce traitement. Donc, concernant également donc, la consommation de, de, ces, euh, de ces transports, bah, d'une part, elle est déjà très réduite et elle est très optimisée. Mais également, il faut savoir que ces modules donc, euh, bah, fonctionnent avec différentes énergies, donc avec différents carburants dans le sens où ils peuvent donc utiliser les, euh, les combustibles traditionnels comme le diesel, euh, l'essence, le, l'huile de palme par exemple, ou euh, des trucs comme ça. Ou alors, donc, ils s'adaptent également donc, à l'énergie électrique. donc D'une part, ils peuvent utiliser donc, des batteries, mais également ces batteries donc, peuvent être chargées en temps réel par des panneaux solaires donc, qui sont déposés, euh, enfin qui sont apposés le long des, euh, des voies Skyway, ce qui permet donc de euh, bah, supprimer totalement donc, les, les, émissions, euh, les émissions nocives, et également de faire des économies donc, à long terme qui sont, euh, bah, qui sont extrêmement importantes. Et ce qui fait que donc bah voilà potentiellement la, la réduction euh, donc, des coûts euh, nécessaires donc à l'implantation et à l'exploitation de ces technologies est euh, donc très importante et euh, donc voilà c'est un vraiment un, une optimisation on va dire donc, de euh, ce, tout ce qui s'est fait jusqu'ici donc c'est vraiment quelque chose de, euh, de, de, de, de très bien foutu on va dire donc les différents modules, là on, il en manque un, mais, euh, mais bon on va un petit peu rappeler justement les, les atouts principaux de toutes ces technologies. Donc euh, nous avons vu on, dans un premier temps le transport à grande vitesse qui lui a la particularité d'être surélevé, euh, puisqu'on voit qu'il y, qu y en a qui peuvent être, donc, euh, comment dire, il euh, y en a qui peuvent être suspendus, pardon. d'autres qui sont surélevés. Et donc ceux qui sont surélevés sur cette voie donc à deux niveaux, euh, c'est ceux qui peuvent atteindre justement cette vitesse de 500 km h puisque c'est la, la piste qui permet d'assurer euh, la meilleure sécurité et la meilleure fiabilité pour, euh, pour les modules qui, euh, qui l'utilisent. Donc c'est un module qui peut atteindre jusqu'à 500, voire jusqu'à 600 km h et euh, qui peut se déplacer donc, sur, une vitesse de, sur une distance pardon, de 10 000 km, donc sans, euh, sans interruption. Et il est très bien, euh, il est très bien optimisé donc, au niveau de la consommation énergétique. Concernant la distance qui, euh, entre les piliers, donc, les piliers de relais notamment, c'est de 20 à 30 mètres, mais ça peut, ça peut varier en, fait, en fonction de la technologie des voies qui est utilisée. Euh, puisque il faut savoir également donc, que ces piliers de relais, euh, ne sont pas cruciaux euh, pour, euh, bah pour la, la voie, pour qu'elle fonctionne correctement. Dans le sens où euh, un ou même plusieurs donc, de ces piliers de relais, et je, je précise bien les piliers de relais, peuvent être détruits sans que la circulation donc, des modules ne soit impactée. Euh, Puisqu'ils sont juste là pour euh, assurer une... Disons une sécurité euh, supplémentaire, une soupape de sécurité, disons, mais ils ne sont pas encore une fois très. Euh, c'est aussi important qu'on euh, qu peut le croire. Euh, par contre, donc les piliers d'ancrage, euh, et donc ça, c'est un peu différent. Donc les piliers d'ancrage, ce sont là où les cordes, euh, donc qui sont à l'intérieur des voies, qui sont justement à la base de la technologie, donc des voies, euh, sont tirées, puisque la base, enfin la base justement des voies, euh, ce sont des euh, cordes en acier euh, qui sont. Euh, très tendus, justement, et qui sont tendus au niveau des, euh, des piliers d'ancrage, encore une fois. Et ces piliers d'ancrage servent également donc, de stations d'accueil de, pour les passagers, puisque ce sont également donc, des piliers qui sont plus importants. Ils demandent donc euh, plus de euh, comment dire, plus d'aménagement, ouais, mais ils demandent plus d'espace euh, pour être implanté, puisqu'il y a plus de modules qui sont, qui sont présents, justement, il y a plus de, de technologies présentes. Alors, le transport de, à grande vitesse, le transport urbain, euh, qui peut donc être surélevé ou suspendu, il peut atteindre donc une vitesse de 150 km h en, en milieu urbain, il s'adapte à différents types de voies, euh, donc je précise qu'il y a trois types de voies qui sont actuellement développées par la société, donc ici vous voyez uniquement donc, la voie la plus rigide, donc, qui est cette voie à, euh, donc, qui est superposée, enfin qui propose de superposer deux modules, pardon, et qui est très résistante, très lisse, et qui permet donc d'atteindre une vitesse très importante, mais euh, qui a le désavantage d'être un petit peu plus chère que les autres, enfin c'est vraiment trois fois rien, elle est un petit peu plus chère, mais également euh, elle est moins, euh, disons, elle est moins flexible, et euh, c'est la raison également pour laquelle ont été développées d'autres voies qui sont dites souples, euh, souples et semi-rigides, puisque ces voies sont euh, bah, moins tendues, et euh, elles sont plus ou moins en fait, euh, inclinées donc comme des cordes à linge, donc, si vous voyez un petit peu les cordes à linge, euh, ce qui fait que ça permet de s'adapter plus facilement donc, aux reliefs, notamment, et aux zones donc, qui demandent des variations de, de hauteur et des variations donc, très, très rapides pour, pour les véhicules. Euh, concernant l'énergie, encore une fois, je le rappelle, euh, ce son, bah, elle s'adapte en fait, à toutes les énergies. Enfin, peut-être pas toutes, mais euh, à toutes les énergies qui sont communément rencontrées donc sur le marché comme bah, l'énergie, le diesel, l'essence, l'huile de palme, euh, même l'alcool. J'entends, j'ai je, je lu quelque part donc qu'ils peuvent même utiliser l'alcool. Mais, euh, mais euh, c'est surtout donc au niveau de l'énergie électrique qui sont très, un, très intéressants puisque ça permet donc de supprimer entièrement donc les, euh, les nuisances sonores. Et également, donc, si des, euh, des panneaux solaires sont déposés le long des voies, ça permet donc de supprimer totalement à terme, donc, la consommation énergétique. Donc, voilà, c'est... Euh, voilà, j'espère que ça, ça répond à votre question. Euh, voilà, donc, alors, euh, je reprends, donc, le transport, le transport urbain, je pense en avoir dit euh, l'essentiel. Donc, oui, il permet, donc, de, de, de, de, comment dire, de se déplacer, donc, sur 200 km sans interruption et enfin donc le transport de marchandises euh, qui est donc entièrement automatisé également comme tous les autres il peut être surélevé ou suspendu atteindre donc une vitesse de 150 km/h km donc lorsqu'il est suspendu ou 500 km/h lorsqu'il est surmonté et donc il permet de transporter jusqu'à 200 millions de tonnes par an de marchandises et euh, donc il est entièrement automatisé comme je viens de le dire et euh, le chargement et le déchargement se fait également de manière automatique grâce à des terminaux spéciaux justement construits le donc le long des voies encore une fois donc un graphique qui me semble assez important et assez évocateur encore une fois c'est celui qui se trouve donc à droite de cette image c'est donc celui qui présente les avantages de skyway au niveau des coûts notamment du coup le coût de l'implantation le coût le, le coût de l'impact environnemental le coût de l'exploitation et également donc la fréquence des accidents je rappelle que donc la technologie Skyway n'est jamais en contact avec les autres systèmes de transport, ce qui fait que donc les, les, les interactions, les intercations plutôt, euh, avec, les, euh, avec les autres modules, justement, est totalement euh, supprimée. Donc, ça permet d'optimiser euh, fortement la sécurité. Et notamment, comme ces modules sont surélevés, ils sont également moins faciles d'accès pour, euh, bah pour les terroristes, notamment. Enfin pour, ça permet de, de limiter. Euh, donc les, les actes terroristes et les actes de vandalisme. Donc c'est ce encore peut-être un atout, euh, je ne sais pas dans quelle, dans quelle importance il a. Bon, il, ça prend de l'importance actuellement, mais, euh, mais bon, c'est peut-être pas le, justement le cœur du sujet. Donc voilà, le graphique justement montre euh, bah, l'avantage de Skyway par rapport à toutes les, à toutes les technologies qui sont actuellement euh, présentes sur le marché. Donc on voit par exemple le train à suspension qui est extrêmement un train à suspension magnétique qui est extrêmement coûteux et notamment le monorail également, donc l'automobile et la voie ferroviaire. Donc le coefficient d'aérodynamisme qui a été beaucoup travaillé par l'ingénieur Yuniski que vous voyez également là sur ces photos, euh, c'est un travail de longue haleine, et actuellement donc, la société et l'ingénieur ont réussi donc à atteindre euh, cette, ce coefficient justement de 0,05. Et ça va jusqu'au 0,03. Euh, donc c'est un coefficient très, très optimisé. Euh, actuellement, j'ai regardé donc, sur une, une voiture. Là, par exemple, euh, est présentée la Bugatti Veyron, notamment, avec un coefficient de 0,3. Euh, mais j'ai vu donc, euh, la, notamment la Hyundai Ioniq, qui va bientôt voir, ses, euh, voir le jour, notamment donc, en Europe. C'est une voiture euh, hybride, euh, hybride électrique, euh, développé développée par une société coréenne, et donc elle, elle propose donc un coefficient de 0,23. Bon, on est encore très loin hein, du coefficient de SkyWay. Encore une fois, je rappelle l'une des raisons pour, le, pour lesquelles justement ce coefficient est aussi important, c'est que les modules SkyWay sont détachés du sol, ce qui fait qu'encore une fois, bah, ça permet de réduire les frottements de l'air. Donc voilà, c'est euh, assez, euh, assez euh, pratique de ce point de vue-là. Donc pour une vitesse de 450 km/h pour maintenir une vitesse de 450 km/h donc un module Skyway a besoin donc de 600 kW pour, pour soutenir cette vitesse et ce qui est, com ce qui est comparé donc à une, à une Bugatti Veyron que je rappelle avec un coefficient de 0,3 et euh, pour en maintenir la même vitesse donc ce, ce chiffre passe à 1, euh, non, 1200 plutôt 1200 kW ce qui est deux fois plus donc vous voyez déjà que l'économie euh, de, de l'énergie est très, euh, très optimisée. Et donc en 25 ans, qui est la durée d'exploitation d'un véhicule avec 1 million d'unibus en circulation, on estime l'économie à 22 millions de tonnes de carburant équivalent à 20 trillions de dollars américains. Voilà, ça c'est un petit peu le truc que je, je rappelle à chaque fois, mais ça me semble également euh, évocateur, d'autant plus qu'il est possible donc d'utiliser ces panneaux solaires dont je, dont, dont je viens de parler, ce qui fait qu'encore une fois, euh, la, la consommation de carburant est totalement supprimée à terme. Et je rappelle également donc que la technologie Hyperloop euh, fonctionne uniquement sur, euh, sur l'énergie solaire, et notamment donc sur les panneaux solaires qui sont placés sur les. Euh, enfin, qui seront éventuellement donc placés euh, sur les.. Euh, euh, comment dire voilà. Sur, le, sur, les, sur les tubes en fait tout simplement. Donc, euh, donc ça requiert du, du soleil euh, pour, pour être utilisé. Alors j'avais parlé donc des modules entièrement automatisés et pour cause puisqu'ils intègrent donc tous les capteurs modernes donc de bah de captation justement de l'information et ça permet donc de se repérer donc le module peut se repérer en temps réel donc dans son environnement mais également par rapport à la voie donc euh, qui vérifie l'état en temps en temps réel justement l'état de la voie et qui prend les décisions justement si euh, s'il constate que, le, que la voie est endommagée ou n'est pas propre à être pratiquée et également donc il euh, y a un système de vérification de l'état de la marchandise et des passagers et également du module lui-même ce qui fait que donc toute euh, toute la sécurité est optimisée de manière euh, de manière optimale <rire> Et également donc c'est euh, et donc c'est bah, tout est informatisé d'autant on... enfin ce qui fait que voilà, c'est assez pratique de ce point de vue là dans le sens où euh, il est difficile justement à la machine de s'endormir alors que par exemple un conducteur peut euh, peut éventuellement donc se s'endormir au volant ou, euh, ou voilà enfin ce sont des accidents qui sont déjà arrivés donc euh, donc voilà. C'est un peu l'atout des machines. Donc voilà, parmi les modules justement qui permettent de capter des systèmes de communication et les, les systèmes de captation de l'information, on voit notamment des, euh, des systèmes de communication comme le GPS, le GPRS, le Wi-Fi. Donc rien, de, rien de très nouveau, puisque ce sont des systèmes qui sont déjà présents et depuis pas mal de temps euh, bah, dans, le, dans, le, dans le marché commun. Mais donc ils sont quand même implantés justement dans, cette, euh, dans cette technologie. Donc, également une caméra stéréo donc pour, euh, bah pour voir un petit peu comment ça se passe aux alentours. Une caméra nocturne, un laser rangefinder, également donc un radar qui permet donc de euh, valider justement euh, l'environnement pour, euh, bah pour valider justement les circulations internes. Donc, également, donc il y a d'autres systèmes qui sont présentés euh, donc, euh, sur la droite. Je ne vais pas trop m'attarder dessus, mais et voilà c'est un petit peu la bah c'est l'avantage encore une fois de la, de la technologie Skyway c'est qu'elle est entièrement automatisée et également donc les voies, donc à l'intérieur des voies il est possible d'implanter d'une certaine manière donc d'implanter de, euh, bah oui, de, en fait des systèmes de communication externes euh, donc ex exogènes justement à la technologie Skyway euh, qui ne sont pas nécessaires justement à la circulation des modules, dans le sens où ce sont donc des zones euh, qui permettent d'y de, mettre donc des câbles, des câbles de communication, notamment des fibres optiques, des, des, des câbles internet, etc. Et notamment également des câbles à haute, à haute tension, et même euh, donc des câbles euh, plutôt des tuyaux donc, euh, qui transportent le gaz, par exemple. Euh, qui permet donc euh, de développer euh, donc à terme des zones urbaines qui se bah, qui se développeraient justement le long des voies euh, des voies Skyway, ce qui euh, permettrait de dynamiser justement une, une certaine forme de colonisation des euh, des, euh, des zones moins des zones moins peuplées justement et ça permet de bah, ça permettrait just, justement de euh, de rendre moins dense justement la la population dans les villes enfin à terme hein, éventuellement euh, puis voilà, ça, ça permettrait voilà, de, de, de redonner justement un, un certain sens de l'urbanisme. Euh, Puisqu'on puisque a tendance un petit peu à se, à se tasser dans, dans les mêmes endroits. Ce qui, euh, qui n'est pas toujours très sain. Alors, la technologie de la voie, euh, la technologie du rail, c'est que comme je vous avais dit, donc, tout repose sur ces euh, cordes en acier, donc, euh, que vous voyez par exemple au milieu ici. Donc ce sont des cordes fines, mais qui sont extrêmement tendues. Qui sont extrêmement rigides et donc qui sont tendus sur les, au niveau des points d'ancrage et euh, qui assurent donc la rigidité et la fiabilité, la fiabilité de la voie. Ces cordes sont entourées donc par un revêtement en béton qui euh, coulait directement à l'intérieur de la voie et euh, donc qui est également traité avec un, un système d'anti-corrosion, euh, d'anti-érosion qui permet donc de euh, préserver donc, la qualité du béton à, à, à terme, donc enfin sur le long terme, puisque euh, la société s'engage à garantir la fiabilité des voies sur une période de euh, 100 ans, donc après l'implantation d'une piste, piste Skyway. Donc c'est quand même intéressant. Et donc voilà, le revêtement donc, en béton et également donc, le, euh, donc, la tête de, en acier, qui est également traité avec un avec un revêtement en, en zinc comme je vous avais dit, donc, par la société SSAB, qui est la société donc, de sidérurgie euh, donc, euh, suédoise. Également, donc, vous voyez sur la droite euh, les différentes pistes qui sont proposées, donc, la, la piste flexible, la piste semi-rigide et le rail rigide, qui donc, a la particularité euh, de, bah, de proposer justement la circulation en superposition, enfin, en, en deux niveaux. Donc avec un module surélevé, un, euh, un autre suspendu, et donc ça permet également d'atteindre cette vitesse de 500 km/h. Et l'avantage également donc des, pistes, euh, bah des pistes, souples, des pistes donc plus flexibles, c'est que outre le fait qu'elle propose, enfin, qui offre la possibilité d'aménager des zones difficiles d'accès comme notamment les zones montagnardes mais également ça permet donc de faire des économies d'énergie puisqu'il est possible d'utiliser la courbure naturelle et donc la force de la gravité pour gagner de la vitesse et pour décélérer, ce qui fait que donc la consommation de carburant est euh, fortement optimisée puisqu'elle est utilisée, le moteur n'est utilisé que pour la compensation justement, euh, donc entre, euh, bah entre le point d'arrivée justement et le point, le point d'arrivée final plutôt disons, et, le point de, et la station on va dire. Donc, euh, donc voilà, c'est vraiment un système très, très efficace, euh, encore une fois, du point de vue de la consommation, euh, ce, qui, euh, ce qui me semble être euh, très intéressant à l'heure actuelle. D'ailleurs, euh, j'ai lu un truc assez intéressant, bah, aujourd'hui même, il me semble, c'est que c'était euh, un organisme, je crois que c'était la WWF ou un, un truc similaire, qui ont qui ont révélé ce chiffre, je ne sais pas à quel, à quel titre il est alarmant, mais dans le sens où à partir du 8 août prochain, donc c'est dans trois jours, euh, donc la, la Terre, donc, le, bah, notre planète, ne sera plus en mesure d'assurer le renouvellement donc, des, ressources, euh, des ressources naturelles. Euh, ce qui fait que euh, bah, nous, à terme justement, nous creusons de plus en plus euh, donc ce, cette brèche euh, écologique euh, qui fait que d'une bah, certaine manière en fait si nous continuons dans son, continuons dans cette lancée, eh bien, à terme nous allons tellement polluer justement la planète qu'elle deviendra invivable euh, pour nous, enfin pour, euh, bah, pour tout le monde en réalité. Donc voilà, c'est une, une façon de dire que euh, nous, à partir du 8, nous vivons vraiment officiellement donc, à crédit vis-à-vis euh, bah, -vis de la Terre. Enfin bon voilà, c'est un, un, un, un peu hors sujet, mais ça m'a semblé être assez intéressant justement. Alors l'Unibike. Euh, qui est donc, je le rappelle, le premier module qui sera donc mis en circulation par la société et il sera donc présenté donc, à, à, à, à l'occasion de euh, l'exposition inotrans que je rappelle se tiendra du 20 jusqu'au 23 septembre prochain à Berlin, donc en Allemagne. Et euh, donc il, sera, il y sera présenté, donc deux modules seront présentés plutôt. Euh, et euh, bah, donc euh, je pense qu'il sera même possible donc, de l'essayer. Le, de, de encore une fois, si vous avez la volonté d'y aller, donc euh, je vous le rappelle, vous avez la possibilité d'acheter un billet euh, donc, euh, bah, à partir du, de votre back-office et également un, un billet vers, le, vers la conférence Sky, Skyway donc, qui se tiendra le 24, donc ça sera le lendemain euh, de, de l'exposition de Innotrans. Et ça sera également donc, à Berlin. Et euh, donc voilà, vous, avez, vous aurez également la possibilité d'y participer. Euh, bah sinon, voilà, concernant le module lui-même, euh, je pense en avoir dit les grands traits, donc évidemment, il intègre ce pédalier qui permet donc d'utiliser sa force motrice donc pour, euh, pour alimenter le moteur, qui est de base électrique. Et euh, donc, c'est un module donc, pour les particuliers, qui est une propriété privée des, des particuliers, mais rien n'empêche justement de le partager avec d'autres personnes. Et donc, il se décline en différents... En différents types donc on voit donc par exemple le module pour une personne mais également donc il y a des modules pour trois personnes que vous voyez ici mais euh, mais voilà mais surtout en fait euh, encore une fois j'attends d'avoir plus de confirmation à ce niveau là pour en parler plus en détail mais euh, donc la société a révélé qu'il qu'ils avaient développé donc une technologie permettant à l'unibike donc de se désolidariser de la voie justement de sa voie suspendue et donc de se mettre, de se déposer donc sur une espèce de plaque qui permet donc d'utiliser cette unibike donc sur euh, sur le terrain traditionnel donc sur enfin euh, sur le terrain ça, ça marche également donc sur les euh, sur une piste aquatique en fait enfin sur euh, sur un terrain aquatique enfin euh, sur l'eau tout simplement et euh, ou également donc sur la neige donc euh, donc j'attends d'avoir plus d'informations mais en tout cas c'est assez excitant à ce niveau-là puisque voilà ça permettrait de euh, de rendre le l'unibike plus polyvalent ce qui euh, ce qui encore une fois est un bon argument pour la société à terme alors le transport de, de personnes en milieu urbain en milieu urbain pardon euh, encore une fois il se décline en différents, en différents sous-modules disons qu'il y a différents, différents types qui sont proposés et ça encore une fois ce sont uniquement les exemples puisque encore une fois je rappelle qu'il y a la société Oricon qui travaille donc darrache pied pour euh, bah, notamment adapter donc ces, euh, ces modules et no notamment toute la technologie Skyway aux besoins des, euh, des australiens et il est possible également donc euh, d'adapter tous les besoins euh, d'adapter justement les modules aux besoins des euh, des contractants locaux notamment des pays où la, où la technologie Skyway est implantée ce qui fait que les modules qui sont proposés ici sont uniquement donc des euh, des exemples de ce qui est possible justement de réaliser puisque encore une fois c'est ce, le, le châssis qui est entièrement modulaire dans le sens où il peut être adapté encore une fois à tous les besoins donc euh, il se décline encore une fois en différents modules avec le module le plus important qui permet de contenir jusqu'à 168 personnes en simultané Et également donc un module qui est beaucoup euh, moins moins ample, mais qui permet donc de garantir une place assise pour deux personnes, enfin des places assises pour deux personnes, notamment avec l'Unicar U4 411, donc qui me semble être très bien pour des zones qui sont moins fréquentées, et ça permet voilà, donc de se déplacer de manière optimale et à peu de frais. Et le transport à grande vitesse, donc, qui je rappelle doit être surélevé donc sur cette piste rigide, qui permet donc d'atteindre une vitesse de 500 jusqu'à 600 km h euh, qui donc évidemment offre des places assises à tout le monde dans un confort absolu encore une fois euh, je rappelle donc euh, que, les, euh, que la technologie de la voie des rails permet de supprimer entièrement donc euh, toutes les secousses, toutes les vibrations, euh, vibrations sonores et également donc toutes les vibrations de manière générale liées au passage euh, donc euh, du véhicule sur les points de jonction ce qui fait que euh, tout, euh, toute la circulation se fait donc de manière très euh, très silencieuse et très euh, et très économique enfin, disons que c'est très très aérodynamique on va dire encore une fois donc voilà encore une fois c'est très confortable pour les usagers également donc ce sont des modules qui intègrent donc euh, bah, des euh, des toilettes évidemment pour euh, bah, pour les personnes puisque ce sont des euh, des modules qui sont faits pour des pour les distances plus importantes enfin pour parcourir des, des distances plus importantes donc voilà c'est un module qui est optimisé pour pour ça et qui donc offre tous les avantages pour pour les personnes qui qui l'utilisent donc le transport euh, de euh, Le transport de, de marchandises encore une fois qui est entièrement automatisé et notamment au, du point de vue de sa du point de vue de son chargement, enfin au niveau de son chargement et de son déchargement des marchandises, que vous voyez notamment donc sur euh, l'image de droite, euh, avec ce, ce bras, cette espèce de bras articulé en fait, qui permet donc de, euh, de remplir l'unitruck le, le, le, le, enfin, en, en temps réel. Donc, ce qui fait que les modules n'ont pas besoin d'être arrêtés justement pour, pour être chargés ou déchargés. Ils sont donc également entièrement automatisés. Donc voilà, à ce niveau-là, il n'y a, a pas de changement. C'est vrai que je rappelle souvent le fait que c'est entièrement automatisé, mais il faut savoir également que c'est quand même un, une grande économie de moyens, le fait donc de, de proposer des modules qui n'ont pas besoin de, de l'intervention humaine justement pour, pour fonctionner. Voilà, alors qu'est-ce qu'on va la ensuite Et donc voilà, Alors, parmi les marchés les plus prometteurs actuellement, euh, bah on voit notamment justement la Russie puisque c'est euh, un pays justement qui euh, offre des difficultés pour l'aménagement euh, notamment qui est très grande bah, dans un premier temps mais également qui, euh, qui souffre justement de, de conditions climatiques qui sont parfois hostiles justement bah, au, transport, au système de transport traditionnel euh, bah, avec des, euh, avec des, euh, des températures qui, qui sont très basses parfois et euh, également donc des, euh, des rafales de neige, des rafales de vent. Et, euh, et voilà, toute, toute forme d'incommodité justement qui empêche donc l'aménagement de certaines zones et euh, qui empêche donc notamment l'exploitation de, bah, de, de, de gisements de, de, de minerais et de ressources de manière générale. Et donc c'est pour ça que la société Skyway justement s'engage à aménager à peu de frais euh, justement ces zones-là. Et donc, c'est pourquoi la, le marché russe est très, euh, est très important donc, pour la société, et notamment le 11 février 2016. Le comité des 31 experts russes euh, s'est prononcé justement sur la, sur la technologie Skyway et sur la société, donc, et a considéré justement que la société et la technologie étaient innovantes, euh, et qu'elle qu recommandait justement l'implantation euh, de, de la technologie Skyway sur le sol russe. Euh, donc à terme, enfin, on verra si, si, ça, si ça se passe correctement. Mais en tout cas, voilà. en tout cas tous les feux verts ont été, euh, ont été obtenus, enfin, à part peut-être celui des pouvoirs publics euh, proprement dit, mais je pense que ça, ça ne devrait pas trop tarder non plus. Et, euh, et voilà. Et donc, euh, bah, encore une fois, je rappelle également certaines caractéristiques euh, pour la circulation euh, de, de la technologie Skyway c'est que donc ce sont des modules qui peuvent donc circuler euh, à, des, euh, à des températures extrêmes donc notamment euh, allant de moins 50 jusqu'à 50 degrés en température en celsius hein. euh, donc euh, c'est donc pas mal à ce niveau là également qui supportent donc des rafales de vent allant jusqu'à 250 km heure qui supportent donc les, euh, bah, les rafales les, enfin, les, les, les fortes pluies également les fortes pluies, les fortes neiges euh, le gel dans le sens où les voies n'ont pas, euh, pas besoin de maintenance spéciale pour, euh, bah pour que les modules euh, se, se fonctionnent correctement, puisqu'il n'y a pas besoin de modules supplémentaires pour nettoyer les voies, puisque chaque module intègre donc un système qui permet donc de, de nettoyer en temps réel ces voies. Et, euh, et donc également, ce sont donc des euh, systèmes qui supportent très bien les, euh, les séismes, euh, allant jusqu'à une magnitude de 10. Euh, ce qui, encore une fois, est très, très intéressant pour les pays un petit peu plus, plus au sud qui sont justement sujets à ce, à ce genre d'inconvénients. Euh, donc, voilà. Également, bah, ils supportent très bien les tsunamis et donc les inondations. Je rappelle également que normalement, ça peut, ça, encore une fois, ça s'adapte en fonction des cas. Mais euh, de base, donc, la circulation d'un unibus, la circulation donc, des véhicules proposés par, par Skyway, se fait donc à 15 à 20 mètres de hauteur il est possible donc d'élever encore plus haut ou de, de, de, de rabaisser un petit peu mais, euh, mais de base donc c'est à 15 20 mètres ce qui fait que donc euh, bah, tout ce qui se trouve en dessous euh, n'impacte pas vraiment donc la circulation des, euh, bah, des véhicules ce qui fait que donc en cas d'inondation de tsunami etc donc même de vagues assez hautes, et eh bien le, la circulation est maintenue ce qui, euh, ce qui encore une fois était très bien optimisé voilà alors euh, bah encore une fois, euh, l'Australie, donc bah, j'en je, ai dit quelques, quelques informations déjà, bah, je les rappelle encore une fois, puisque c'est donc euh, grâce au partenaire Rotrook, qui est l'ancien directeur général du département de planification des transports et infrastructures de l'Australie du Sud, qui a fondé sa société qui s'appelle and Associates, et euh, donc qui a été d'abord convaincu par la, par la technologie Skyway, et qui s'est donné justement pour mission d'implanter. Enfin, de développer justement ces technologies sur le sol australien et pourquoi le sol australien, australien? parce que euh, bah, les systèmes de transport qui sont actuellement présents donc en australie et notamment ceux qui sont destinés au transport de marchandises euh, sont extrêmement vétustes euh, dans le sens où bah, notamment les euh, les chemins de fer donc sont sont très mal adaptés, adaptés n'ont pas été renouvelés depuis très longtemps, ce qui fait que bah, notamment euh, le, le transport de minerais, euh, de charbon notamment, de fer, etc., qui est la source euh, principale donc, de revenus pour les Australiens, bah, se fait à l'aide de, bah, de camions, enfin de chaînes de camions, de, de, de, de marchandises, euh, bah, évidemment par les routes, et, euh, et c'est vraiment pas, pas un, un système optimal, c'est absolument pas efficace justement pour ce, pour ce type de transport. Ce qui fait que l'Australie a besoin d'être modernisée et rapidement pour rester compétitive. Puisqu'encore une fois, la, le développement australien largement, a largement été dynamisé, notamment par le boom économique euh, chinois, puisque bah, notamment le, le charbon euh, bah, a pu partir en grande quantité justement en Chine, puisque c'est un pays qui a été très, très gourmand de charbon, alors que les autres ont euh, un petit peu tourné le dos à cette, à cette énergie. Donc euh, voilà, ça a, été, ça a été assez intéressant pour, euh, euh, pour l'Australie, seulement bah, le boom chinois justement a un, euh, un petit peu décéléré ces derniers temps, ce qui fait qu'encore une fois les marges sont réduites et donc bah, il, faut, il faut se moderniser pour, pour rester compétitif encore une fois je vous rappelle. Donc voilà, c'est pourquoi euh, le, les systèmes euh, Skyway sont, euh, sont, sont extrêmement euh, bienvenus justement en Australie. <cười> Et également donc bah, ce, ce qui découle directement justement de ce partenariat, bah, je le rappelle encore une fois, donc c'est la construction de cette piste de 500 mètres donc sur, euh, sur, l sur les terres de l'université Flinders, donc c'est dans la ville d'adélaïde encore une fois en Australie, euh, bah, où est construite, en, en, actuellement ils sont encore en, en train de la planifier mais, mais ils vont la construire sous peu, j'espère. Et, euh, et donc c'est une piste euh, qui permettra donc de transporter des personnes et également donc des marchandises. C'est une piste en deux niveaux donc, qui, euh, une voie rigide, euh, qui, euh, bah qui permettra donc de transporter, euh, qui mettra donc en place cette euh, piste de transport euh, de personnes en milieu urbain, puisque encore une fois je rappelle c'est sur 500 mètres, qui permettra donc de transporter jusqu'à 900 000 personnes par an également donc le euh, transport de marchandises qui, qui sera qui est très bien optimisé également qui sera donc euh, suspendu et le tout donc sera euh, sera euh, comment dire soutenu par euh, bah, par neuf piliers relais et donc deux stations d'accueil qui serviront donc de euh, de piliers d'ancrage également donc je rappelle les piliers d'ancrage ce sont là où les, les les cordes sont tendues encore une fois Alors, concernant justement les, euh, le développement justement des, des transports donc, dans le monde, euh, on avait parlé donc de, oui, notamment des Émirats etc. Mais actuellement les, euh, les, les projets qui sont les plus sûrs actuellement bon, c'est notamment au Vietnam, euh, en Mongolie et je l'espère également donc, en Bolivie. Euh, et encore une fois, il euh, y a donc ce projet que j'espère qu'il euh, qu verra le jour assez rapidement, puisque euh, ça, ça serait quand même un boom, euh, un boom très important pour la société également. Donc c'est la construction de cette piste de euh, 450 mètres, ou, ou de 5, non, non, 450 km, pardon, euh, de, au Nevada, donc aux États-Unis, entre, euh, entre donc, euh, Los Angeles et... Euh, et euh, que je me rappelle las vegas voilà euh, donc donc voilà il y a un projet comme ça donc il est notamment soutenu par le par le gouverneur donc, du, du nevada et euh, j'espère que que ça sera construit rapidement puisque voilà encore une fois c'est euh, une très grande promotion ça sera une très grande promotion pour la société euh, donc voilà pour l'australie je pense en avoir dit euh, l'essentiel Ouais, je pense en avoir dit l'essentiel. Et donc, euh, bah, nous en revenons justement au euh, euh, bref, euh, concernant la pub, ouais, la pub pour les euh, euh, pour l'achat des actions. Euh, donc pour les, les nouveaux invités, justement, vous en référez donc à votre parrain. Euh, qui vous indiquera justement les démarches à suivre, puisque nous ne sommes pas directement reliés à, à, à SWIG, mais nous sommes reliés à euh, Skyway Capital. Euh, donc le SWIG, c'est euh, bah, le, le truc euh, russe. donc C'est pour le marché russe, surtout. Sur euh, donc euh, donc euh, pour vous, c'est Skyway Capital. Donc voilà, pour mettre les choses au clair. Alors, euh, donc, euh, nous en venons justement à l'éco technopark qui Est actuellement donc euh, le, le projet principal, justement bah, pour Skyway, puisque c'est donc le, euh, le parc d'exposition, le parc de démonstration de toutes les technologies qui ont été développées par la société et qui seront donc bah, mises mis en circulation euh, sur, euh, sur notamment trois voies principales, justement qui permettront de démontrer les, euh, les différents systèmes de transport qui ont été euh, développés jusqu'ici. Et bah, donc je vais les présenter actuellement. Euh, bah, je vais Au lieu de les présenter tout de suite, je vais d'abord dire euh, où ça se trouve. Ça se trouve actuellement donc, à Marina Orka, donc c'est à côté de Minsk en Biélorussie. Et euh, donc c'est euh, une terre de 35 hectares qui a été donc, conférée par la République de Biélorussie euh, donc, euh, à euh, Yunitsky. Donc c'est un don personnel justement à Yunitsky pour qu'il puisse mener à bien son projet de, de développement justement. Et pour qu'il puisse donc lancer sa technologie sur, euh, sur le marché mondial pour accélérer justement ce, ce, ce processus de lancement donc voilà les trois pistes principales qui seront construites donc la, la première piste euh, que vous voyez donc en partant de la droite c'est donc la piste de 15 km de long qui a été la première à être, à être commencée mais elle ne sera pas la première à être lancée euh, donc c'est une piste de 15 km euh, qui permettra donc d'accueillir euh, le, le train à grande vitesse qui je rappelle peut atteindre une vitesse de 500 km h Ici, il atteindra donc une vitesse de 450. C'est euh, du fait de, de la distance un peu réduite justement de cette, de cette voie qui, qui fait que donc on a cette contrainte donc, de vitesse. Mais, euh, mais ça, reste néanmoins, ça reste néanmoins intéressant. Donc c'est la piste rigide donc, à deux niveaux qui permettra donc d'accueillir ce, ce train à grande vitesse et le train de le, le véhicule donc, de transport de, de personnes en milieu urbain. Euh, donc voilà. Et donc ça sera, euh, elle sera construite, je pense, à partir de 2017, quelque part par là. Donc la première piste qui sera donc euh, finalisée, euh, ce sera donc la, euh, bah, la piste de transport à proprement dit urbain. Et elle sera notamment. C'est plutôt la piste de tourisme, puisque c'est la, la piste qui est dédiée donc, à, à l'unibike. Et euh, donc qui est actuellement également en construction. C'est celle du milieu. Et donc qui intègre justement ces technologies de, euh, de cordes moins tendues, ou plutôt de cordes.. Euh, de cordes de cordes inclinées justement comme des euh, euh, comme des cordes comme des cordes à linge en fait hein, simplement donc ce euh, sera également donc en démonstration à partir d'octobre prochain et donc l'unibike sera implanté sur cette piste de 800 mètres de long entièrement automatisé comme comme les autres et donc enfin la piste donc de transport de marchandises qui euh, permettra donc d'exposer de, de, les modules les unitrucks les, les modules donc, de transport de marchandises qui est entièrement automatisé comme tous les autres et également donc qui intègrent ces systèmes de chargement et de déchargement automatisés et également donc euh, il y a un truc que j'ai oublié de mentionner c'est que donc, les modules unitruck donc, de transport de marchandises intègrent un système permettant donc de se solidariser et de se désolidariser donc, alors qu'ils sont en circulation euh, ce qui fait que donc, euh, bah, les, euh, ces modules justement peuvent s'agglomérer euh, et devenir donc des trains et donc au fil, euh, au fil, de, au fil de, de la circulation justement, euh, bah, certains modules seront amenés à aller sur des di sur des directions euh, différentes, ce qui fait qu'ils pourront se désolidariser encore une fois en temps réel alors qu'ils sont en circulation et donc à emprunter euh, donc un, une direction différente, euh, donc suivre un aiguillage différent encore une fois. Donc c'est euh, très bien optimisé à ce niveau-là et ça sera également donc ces technologies sera également donc, en démonstration euh, sur cette piste. Donc merci et bonne soirée, euh, Laurent. J'espère que, que ça n'a pas été trop, trop long. Enfin, ça n'a pas été trop, trop embêtant. Euh, alors euh, voilà, bon pour l'écotechnopark Technopark, j'en ai dit principalement, principalement les choses les plus importantes. Ensuite, concernant donc, euh, octobre prochain, ce sera également l'occasion pour les investisseurs Skyway donc, de se retrouver là-bas et donc, de planter leurs arbres puisqu'il y a également donc, il y a ce système d'arbres bah, que, que je vais vous présenter sous peu et donc ça sera l'occasion pour, euh, bah, pour tout le monde donc, de, de planter les, les arbres auxquels, auxquels ils ont droit voilà donc l'écotechnopark, ça me semble être plus ou moins terminé actuellement donc est-ce que vous avez des questions parce que là je pense que les, la présentation générale est terminée et, euh, et donc, donc euh, si vous avez des questions concernant la société ou la technologie euh, c'est maintenant donc vous pouvez vous manifester sur le chat si ce n'est pas le cas, je euh, commence directement avec les plans d'investissement. Je précise également concernant les plans d'investissement qu'il y a quelques, euh, quelques petits changements très mineurs justement concernant ces. Euh, concernant donc les, les plans d'investissement. Alors je suis en train de l'enregistrer, la conférence. Euh, je ne sais pas ce que ça va donner parce que j'ai peur justement qu'il y ait des, euh, des drops. Enfin, que ça. Que justement le, la piste audio euh, saute. enfin ça c'est arrivé justement la, la, semaine, la semaine dernière ce qui fait que c'est devenu inutilisable en fait il n'y avait plus aucune synchro euh, donc euh, donc on va espérer on va espérer voilà alors concernant l'investissement euh, non alors concernant la, la piste de 15 km de long elle ne sera pas construite en octobre 2016 ça sera elle sera non elle sera, elle sera terminée euh, à partir de 2017, euh, le, la première qui sera donc disponible à partir d'octobre 2016, ce sera celle qui sera euh, créée pour l'unibike, donc c'est celle du milieu. Euh, je vais y revenir. Euh, donc, euh, celle qui, euh, qui, la première, ce sera donc, ouais, comme je dis, c'est celle du milieu, donc qui fait 800 mètres de long et qui intègre donc cette technologie euh, de, euh, de cordes à linge. Euh, donc, euh, donc voilà. Donc voilà, moi bon, je reviens sur les plans d'investissement, on va y revenir encore, je vais préciser certains trucs si, si, si, si, si c'est nécessaire hein, par la suite, mais, euh, mais justement pour ne pas imp impatienter justement les personnes qui sont les plus pressées, je vais rapidement passer aux investissements. Donc euh, actuellement la société euh, a bah, choisi justement euh, d'une part le, fin, le financement populaire ou le financement donc auprès des particuliers pour se financer, et notamment pour la construction de l'éco technoparc qui je le rappelle, et la, donc le, le projet principal pour la société et euh, donc bah, ce, ce projet requiert justement la, une somme donc euh, qui était initialement de 300 millions de dollars actuellement elle est passée à 240 millions euh, donc il y a eu des économies à ce niveau là mais bon il faut quand même les, les avoir donc c'est pourquoi la société justement propose euh, donc euh, bah, à tous les investisseurs privés donc d'acheter des, des actions et donc de devenir donc copropriétaire, actionnaire copropriétaire de, de, de la société, copropriétaire de la technologie de la société et donc d'avoir également un, un, comment dire, une, une implication justement, elle propose une implication aux, aux investisseurs donc dans, dans les directions à suivre par la, par, par la, la, la société d'une certaine manière. Euh, donc concernant donc l'achat des actions il me semble que après octobre il sera encore possible d'en acheter euh, je pense que même euh, même vers donc euh, début 2017 il sera encore possible d'en en acheter mais je rappelle également donc, que les euh, actuellement on regardait, donc les discounts, les discounts en fait, donc, sur cette euh, sur ce slide euh, les discounts, je le rappelle, donc, ce sont les coefficients multiplicateurs dans le sens où vous multipliez donc la somme que vous investissez par ce coefficient et vous obtenez le nombre d'actions que vous obtenez. Euh, à partir de 2017, euh, ce coefficient sera drastiquement euh, réduit euh, et ça passera donc euh, dans un ordre de 10 à 20. Tu vois enfin, actuellement, c'est 280 par exemple pour l'investissement à Et eh bien, Ça risque de passer donc, à 10, 20, 40 par exemple, ce qui est beaucoup beaucoup, beaucoup moins avantageux donc euh, donc voilà euh, c'est euh, ce qui euh, c'est ce qui risque de justement d'arriver mais euh, mais euh, mais je pense également qu'il sera possible donc bah, évidemment si, euh, si si vous voulez euh, en acheter bah, il sera possible d'en acheter même en 2017 et peut-être même euh, peu avant euh, peu avant l'entrée en bourse il sera encore possible justement d'en acheter alors, euh, donc l'investissement unique, donc il y a différents types d'investissements qui sont proposés. Donc le premier qui est l'investissement unique, c'est un investissement en une seule fois. Donc vous investissez cette somme que vous voyez indiquée ici et vous obtenez donc le nombre d'actions correspondantes. Euh, après, il y aura d'autres euh, formes d'investissement qui seront accessibles. Donc je commence par les présenter. Donc on fait, en commençant par 5000 dollars alors, avec un coefficient de 280 que j'ai appelé ici euh, discount parce que j'ai trouvé ça assez sympa. Euh, vous obtenez donc 1 400 mille actions. Également, vous obtenez donc un arbre, qui n'est pas exclusif dans le sens où il ne portera pas votre plaque, euh, mais par contre, vous aurez donc votre arbre euh, qui sera planté à l'écotechnopark. L'arbre exclusif qui se différencie par le fait que euh, donc vous obtenez une, une plaque en même temps et donc cette plaque porte votre nom, et euh, bah, ça sera planté également donc, à l'Eco-Technopark, et vous, ça vous fera donc un souvenir justement, euh, ça fera un souvenir pour vous et pour, euh, pour votre entourage, donc pour justement vous manifester comme étant l'un des pionniers justement dans, qui, a inter, qui est intervenu dans le financement euh, de cette société, qui, euh, bah, qui a tout, tout le potentiel justement d'être euh, une société majeure justement sur le, sur le plan international euh, des, euh, des technologies de transport. Donc le plan, deuxième plan d'investissement qui est à 10 000 dollars euh, avec un discount de 325 vous permet d'obtenir 3 250 000 actions. Le troisième type d'investissement donc à 25 000 dollars avec un discount de 330 vous permet d'obtenir 8 250 000 actions. Et enfin donc pour 50 000 dollars qui est avec le discount le plus élevé euh, disponible actuellement donc avec un discount de 335 vous permet donc d'obtenir 16 750 000 actions. Et également donc un arbre exclusif que je vous ai euh, présenté juste avant l'investissement progressif donc euh, qui est assez intéressant dans le sens où il permet de gérer euh, il vous permet donc de gérer votre investissement donc euh, d'un mois à l'autre puisque c'est un donc euh, comme le, son nom l'indique c'est un investissement progressif et également je vais l'appeler également l'investissement inotrans puisqu'il donne un accès donc euh, directement à la à la, con, à la conférence inotrans vous, en souscrivant donc à ce, euh, comment dire, à ce plan d'investissement, bah vous obtenez directement donc en fait un, un ticket d'entrée pour, euh, pour l'exposition Innotrans, que je vous rappelle, se tiendra du 20 jusqu'au 23 septembre, et le 24, ça sera la conférence euh, dédiée à Skyway. Donc, ça commence avec 1000 dollars, et vous obtenez donc 235 000 actions. Et donc, ça, c'est pour le premier mois, mais vous avez donc la possibilité, à partir de là, donc de... Euh, Oui, bah on l'espère, on l'espère, on, on, bah on ne sait pas encore une fois. Enfin, voilà. Donc euh, euh, Valérie, donc, Valérie, donc euh, qui, euh, qui est notre invitée euh, russe ou biélorusse ce soir. Donc elle nous dit que euh, la valeur justement des actions, euh, notamment de, bah, de Skyway, euh, pourrait donc monter au-dessus euh, de la valeur donc, euh, des, des actions d'Apple et de Microsoft. Euh, donc on peut l'espérer. Euh, on peut l'espérer. Mais encore une fois, ce, on ne peut pas, on peut pas le garantir actuellement. Et je rappelle également donc que la valeur nominale de l'action sera donc au moment de l'entrée en bourse, je, rappelle, je le rappelle donc ce sera en octobre 2017, la valeur nominale est euh, actuellement donc de euh, 1 dollar. Euh, tout ce que fait la société actuellement, c'est donc de s'organiser de manière à garantir la, la valeur justement de ses actions pour qu'elle se rapproche le plus possible euh, de, bah, de, cette, de cette valeur, encore une fois, de 1 dollar justement pour l'action. Euh, et d'ailleurs, vous faites rapidement le calcul puisque là, par exemple, pour 1000 dollars, vous obtenez 235 000 actions. Et si, euh, si effectivement, donc chaque action vaut 1 dollar, bah, vous faites rapidement votre calcul. Donc, pour un investissement de 1000 dollars, vous, euh, vous vous pouvez potentiellement justement obtenir 235 000 dollars euh, au moment justement de l'entrée en bourse de la société. Euh, par contre, euh, vous avez également la possibilité donc de garder vos actions si vous ne voulez pas les vendre tout de suite. Vous pouvez les garder et donc à partir de là. Euh, bah vous restez justement copropriétaire de la société et vous bénéficiez donc bah, comme surtout le marché actionnarial vous bénéficiez donc des dividendes qui vous seront euh, donc reversés donc par la société en fonction des gains qui seront générés encore une fois par, par le travail fait par la société euh, Alors. Alors, euh, concernant les arbres, oui, alors si euh, si une personne ne peut pas planter son arbre, euh, dans tous les cas, l'arbre sera planté. Euh, donc, euh, vous pouvez vous organiser, soit vous, vous demandez donc à quelqu'un de, de votre entourage de le faire, soit même les responsables, donc les, euh, bah, les employés justement de Skyway s'engagent à le faire pour vous, et donc de prendre également une photo et de vous l'envoyer, enfin euh, de vous l'envoyer justement, pour que vous puissiez voir qu'effectivement, votre arbre a été planté. Euh, encore une fois concernant donc, euh, donc euh, ce que vous propose Valérie actuellement, euh, vous devez vous référer justement à votre parrain et c'est votre parrain qui vous donnera justement le lien à suivre pour euh, bah, qui vous parrainera justement qui vous donnera le lien à suivre pour acheter des actions. puisque là en fait Valérie vous vous propose de, de devenir votre marraine euh, mais ce n'est pas, pas forcément ce que vous voulez. Donc, euh, donc, donc euh, avant tout, je, je vous le rappelle euh, qu'il faut surtout se, révérer, euh, se référer pardon, à, vos, euh, à vos parrains pour, euh, pour les investissements. Alors, les euh, dividendes seront taxés, euh, et, euh, donc ils seront taxés euh, au Royaume-Uni, Royaume bah, je pense qu'ils seront taxés au Royaume-Uni euh, si vous vivez au Royaume-Uni. Euh, les dividendes sont taxés donc en fonction euh, du lieu de vie. En fait, ils sont soumis à l'impôt comme, euh, comme tout... Euh, euh, comme tout comme tout revenu en fait en fin de compte donc ici en france je crois qu'on est aux alentours de 20% pour euh... enfin je, je, peux me, je peux me tromper en fait hein. euh, il me semble que c'est 20% hein, pour euh... le prélèvement donc sur euh, sur sur les dividendes sur les euh, sur les transactions euh, sur les transactions euh, des actions euh, mais euh, mais ouais enfin ça il faut peut-être il a quelqu'un de, de, de mieux informé que moi sur sur la question mais, euh, mais dans tous les cas les transactions concernant les actions sont sou, sont soumises euh, donc à l'impôt. Voilà. Um, yeah, uh, Valerie. Uh, concerning uh, you're proposing to um, to to our uh, customers to follow your ID uh, to the Skyway Capital um, um, link to the Skyway uh, Skyway Capital. It's actually yours, uh, your um, your own ID, and uh, there it's uh, they will become your. Um, how can you, can you say your. Um, um, your uh, customers uh, here each uh, each uh, individual has is as its own id so you shouldn't uh, you shouldn't paste your uh, your own id here so i i, I hope it's clear for you euh donc voilà uh, concernant le reste euh um, concernant le reste Ouais, donc ouais pour les pour les, euh, pour les, euh, les prélèvements après ouais, ça peut varier effectivement donc, euh, donc, donc après ça il faut voir un petit peu avec, euh, avec la législation et tout ça. Uh, non, I just told them to not follow it, so so it's not a big deal, I think. Uh, alors continuons justement. Alors concernant les euh, Concernant l'investissement progressif, alors je reviens justement sur, sur, sur, sur, sur, sur les plans d'investissement. Donc j'avais dit que pour 1000 dollars, vous obtenez 200, 235 000 actions. Et vous avez euh, la possibilité à partir du deuxième mois donc de soit de vous arrêter, euh, puisque c'est un investissement progressif, soit de continuer donc et d'investir encore une fois 1000 dollars. Et à partir de là, donc vous obtenez 270 000 actions au lieu de 235 000. Et ça se répète donc euh, bah pour le troisième mois. Euh, donc bah vous obtenez encore une fois 290 000 actions au lieu de 270. Et enfin le quatrième mois, donc encore une fois pour un investissement de 1000 dollars, donc vous obtenez 300 000 actions. Et donc euh, d'un mois à l'autre, encore une fois, vous avez la possibilité euh, soit de continuer, soit d'arrêter. Mais évidemment il est plus, euh, il est plus avantageux donc, de continuer, puisque donc, avec chaque mois vous, euh, vous obtenez donc un nombre, une quantité d'actions plus importante. Donc, concernant l'investissement progressif <coughs> donc les incontournables ce sont donc des euh, des investissements qui sont de plus plus accessibles, donc pour les euh, pour euh, bah, pour la plupart des personnes et ce sont également donc des investissements qui sont étalés dans le temps euh, dans le sens où euh, bah, vous avez donc vous commencez avec des sommes euh, bah, très peu euh, bah, très peu élevé donc et sont très étalés donc sur le temps ce qui fait que ça permet vraiment de s'adapter en fait à, à ce rythme salarial auquel bah, la plupart des personnes sont soumises actuellement donc ça commence avec l'investissement start donc c'est avec 25 dollars par mois pendant 10 mois donc euh, pour 250 dollars au total euh, vous obtenez donc 26 250 mille actions et vous avez également donc un système de bonus euh, qui permet donc en, en payant donc deux euh, de mensualités en un seul paiement donc vous obtenez donc ces, ces 9000 actions bonus euh, qui vous permettent donc d'obtenir au final donc 35 000, euh, 250 mille actions et également donc pour bénéficier du bonus vous pouvez également donc choisir d'inviter deux nouveaux investisseurs et euh, donc à partir de là donc vous êtes également euh, bah, vous obtenez également donc ce, euh, ce bonus le deuxième investissement donc est l'investissement senior donc euh, qui est donc à 50 dollars pendant 8 mois soit 400 dollars en total vous permet d'obtenir donc 60 400 actions et également avec le même système de bonus euh, vous vous permet d'obtenir 21 000 actions supplémentaires soit 81 400 actions au total l'investissement stable donc euh, qui est donc à 100 dollars pendant 10 mois soit 1000 dollars au total vous permet d'obtenir 175 000 actions soit euh, avec un système de bonus également de 60 mille actions vous permet d'obtenir donc 235 mille euh, actions au total et enfin le plan business donc qui est un, un plan d'investissement donc à 200 dollars par mois pendant neuf mois vous permet d'obtenir donc euh, bah pour euh, vous permet d'obtenir 450 mille 405 mille actions et avec le système bonus 144 mille actions supplémentaires soit 549 mille actions au total <rire> Donc, l'investissement durable, euh, il reprend un, un, les, les mêmes sommes que l'investissement unique, donc euh, celui avec lequel on a commencé, mais à cette différence près que, ici, donc euh, ce sont les mêmes sommes, mais qui sont beaucoup plus étalées dans, dans le temps, puisque c'est sur 10 mois. Euh, donc, on retrouve les 5 000, 10 000, 25 000 et 50 000 dollars d'investissement, mais comme comme je vous l'ai dit, c'est euh, encore une fois euh, partitionné donc, en dimensualité mensualités. Donc, ça commence avec 500 dollars 500 donc pendant 10 mois, 60 000 dollars au total. Euh, avec un discount de 270, donc vous obtenez 1 350 000 euh, actions. Le deuxième plan d'investissement, qui est à 1 000 pendant 10 mois avec un discount de 315, euh, vous permet d'obtenir 3 150 000 actions. Le troisième plan d'investissement à euh, 2500$ 500 pendant 10 mois euh, avec un discount de 320 vous permet d'obtenir 8 millions d'actions. Et enfin, donc pour 5 000 donc, euh, pendant 10 mois, avec un discount de 325, vous permet d'obtenir 16 250 000 actions. Ça, c'est pour l'investissement durable. Alors, le petit et l'étudiant. Ça, ce sont donc des, des plans d'investissement qui ont été développés pour les personnes mineures. Donc, euh, c'est plutôt pour les personnes qui veulent euh, donc acheter des actions pour des mineurs. Et quand je dis des mineurs, donc, c'est de 0 jusqu'à 17 ans. Et euh, ça se passe de, de la manière suivante c'est que donc, toute personne euh, partenaire, donc investisseur euh, dans, dans la société Skyway, peut choisir justement de parrainer euh, donc un, un mineur, donc, euh, de parrainer donc, une personne qui est à sa charge. Donc ça peut être euh, bah, son, ses enfants, ou alors donc euh, s'il est tuteur justement de, de, de, de ses enfants, il ou elle. Hein. Euh, ou alors peut-être également pour, euh, bah, pour des personnes qui sont proches mais pas directement liées à la famille après ça il faut euh, il faut peut-être le, le, bah, le justifier j'en suis pas sûr mais en tout cas ça marche forcément donc pour les enfants ça c'est sûr et pour les donc les parents qui peuvent euh, donc ach acheter justement ces packs d'investissement pour euh, les, les, les enfants pour leurs enfants et euh, il marche euh, de la manière suivante c'est que donc ces packs sont, euh, seront accessibles à ces personnes donc à ces enfants qui, euh, qui pourront en bénéficier au moment où ils, rentrent, où ils auront donc atteint la majorité. Autrement dit, 18 ans. Euh, donc, euh, d'ici donc, là, justement, il ne sera pas possible, donc à condition évidemment de les avoir euh, réglés jusqu'à la fin, donc d'avoir acheté justement ces packs, finaliser le, le paiement de ces packs, et eh bien à partir de là, justement, ces packs seront gelés et ils ne seront accessibles euh, qu'à partir donc de, euh, de la majorité justement de, de la personne au nom de laquelle euh, c'est pas ont été achetés. et donc euh, ça se passe de la manière suivante également donc c'est euh, l'investisseur crée donc un sous back-office dans son back-office qui sera au nom de, de la personne qu'il qu veut parrainer et euh, donc à partir de là il faut qu'il euh, produise donc un acte de naissance enfin un, un, une pièce justificative en, en tout cas de, de la personne euh, qu'il veut parrainer et donc à partir de là donc il fait les paiements et il obtient donc c'est c'est pas qui et voilà donc la personne pourra encore une fois y accéder à partir de sa majorité donc euh, ces packs d'investissement se décline donc en deux, deux types donc le petit et l'étudiant et je précise encore une fois que le petit ne veut pas dire que c'est pour les pour les nourrissons et l'étudiant ne veut pas dire que c'est pour les 15 15 17 ans il est possible donc de, de souscrire un pack étudiant alors que bah, le, le, le, le gamin donc a un, un mois ou deux mois alors que le petit il est possible de l'acheter pour une personne qui, qui a 17 ans par exemple donc, euh, donc voilà, encore une fois, c'est une petite précision sur laquelle, euh, sur laquelle je, je préfère euh, apporter, euh, apporter justement ma, ma précision, voilà, histoire de me répéter un petit peu. Donc le petit, euh, qui est un investissement de 65 dollars pendant 9 mois, donc soit 585 dollars, euh, et euh, donc c'est avec un discount de 171, vous permet d'obtenir euh, 100 035 actions. Mais alors vous avez des bonus qui vous sont accessibles et notamment le premier qui est très intéressant, c'est que donc en payant donc deux mois en une seule fois ou en invitant donc deux, deux nouveaux investisseurs, vous obtenez donc ces euh, 30 000 actions supplémentaires. Ou par exemple euh, vous avez donc euh, euh, vous, vous obtenez donc l'investisseur donc ça c'est celui qui euh, oui donc là c'est l'investisseur lui-même euh, qui achète justement ce pack. Euh, reçoit un, un, un nombre d'actions euh, bonus ici c'est de 5000 dans, dans, sous la condition euh, qu'il qu a effectué donc tous les paiements donc ici ils sont étalés sur 9 mois ça veut dire qu'il a étalé s'il a payé donc tous les paiements sans euh, sans, sans mois creux euh, dans le sens où il n'a pas, pas effectué donc d'opérations euh, visant à, à, passer, donc, à passer un mois par exemple à passer un mois vide donc euh, enfin, j'espère avoir été clair sur ce point euh, mais en tout cas voilà euh, pour vous rappeler ce, que ce, ce dont, dont il est question vous avez eu la possibilité donc pour ceux qui ont voulu euh, faire les euh, faire les paiements au mois de juillet donc par carte bancaire ça n'a pas été accessible donc vous avez eu la possibilité de choisir skip the payment and double the next month ce qui veut dire donc vous, a, vous avez eu la possibilité donc de, de passer le paiement du mois de juillet et donc de payer deux fois euh, de payer le double plutôt donc au mois d'août euh, donc voilà c'est un peu le même système ici et si vous ne souscrivez pas justement à ce, à, ce, à cette option eh bien dans ce cas là vous obtenez donc 5000 actions supplémentaires donc c'est un petit peu c'est un truc assez sympa euh, de la par la société et euh, donc ça c'est je le rappelle pour l'investisseur c'est pas pour l'enfant le, parrainé mais c'est pour c'est pour l'investisseur et donc, ce qui fait qu'au euh, qu final, donc, euh, en, en, en combinant justement tous ces bonus, vous obtenez donc au final 135 035 actions, soit le discount de 230,8. Euh, ce qui fait qu'on passe déjà de 171 à 230,8, ce qui est beaucoup plus intéressant. Donc voilà, les, euh, il est toujours intéressant d'opter euh, pour, euh, pour, les, pour les bonus qui vous sont proposés. Donc l'étudiant euh, la deuxième formule d'investissement donc qui est de 150 dollars pendant 9 mois soit 1350 dollars et avec le même système de bonus donc de paiement de deux de mensualités pardon en un paiement vous permet d'obtenir donc 80 000 actions supplémentaires ou également en invitant donc deux nouveaux investisseurs en parrainant donc deux de nouveaux investisseurs et euh, également donc avec le même système de bonus donc euh, vous vous obtenez donc à titre personnel donc 10 000 actions supplémentaires si vous n'utilisez pas de euh, cette option justement du skip. Voilà, je vais appeler l'option du skip tout simplement, j'espère que c'est clair pour tout le monde. Et donc voilà, en combinant tous les bonus, vous obtenez donc 337 500 actions et, avec un, et vous obtenez donc un discount de 250 au lieu de 180. Ce qui encore une fois est assez intéressant à ce niveau-là. Voilà, ça c'est pour le petit et l'étudiant. Et enfin, donc nous finissons avec les packs accessibles uniquement à partir du compte bonus. Et ça je le rappelle, le, le compte bonus, c'est euh, le résultat de votre travail euh, fait effectué euh, avec votre équipe, donc avec les personnes que vous avez parrainées, et eh bien, les, euh, eh bien le, les gains que vous avez générés, en fait, enfin le chiffre d'affaires que vous avez généré avec ces personnes, et eh bien génèrent donc de l'argent sur ce compte bonus. Et donc à partir de là, vous avez la possibilité donc d'acheter des actions avec un discount avantageux. Donc ici, on voit déjà que c'est donc à 171, 226, etc. C'est déjà plus avantageux euh, que, euh, euh, que les packs que les packs standards. Donc voilà, je, je vous conseille. Si vous avez donc la possibilité de souscrire à ces offres, euh, je vous conseille de privilégier justement les packs les packs du compte bonus. Et donc ça se décline donc en quatre, euh, en quatre formules. Donc la première est à 250 dollars avec un discount de 161, vous permet donc d'obtenir 40, 40 250 actions. Le deuxième pack permet donc d'obtenir euh, 90 400 actions pour une somme de 400 dollars et un discount de 226. Le troisième pack d'investissement pour 1000 dollars et avec un discount de 250 vous permet d'obtenir 250 000 actions. Et enfin, donc euh, pour 1800 dollars, donc avec un discount de 316. Et là, on se rapproche justement des discounts les plus élevés qui sont actuellement accessibles. Je rappelle que le discount le plus élevé est à 335 actuellement, donc pour 1800 dollars. Et je rappelle également, pour obtenir le discount de 335, il faut que vous investissiez euh, 50 000 dollars. Ici, donc pour 1800 dollars, vous, vous obtenez un discount de 316 et vous obtenez donc 5, 570 000 actions. Donc voilà, c'est surtout le discount qui est très intéressant ici euh, qu'il faut, euh, qu faut regarder. Donc voilà, concernant les, euh, packs, euh, les packs du compte bonus. Et voilà, ça c'est euh, concernant donc, les investissements. Je vois qu'il y a pas mal de mouvements dans, dans le chat, alors je vais un petit peu suivre ça. Donc voilà, j'ai terminé sur les investissements. Euh, si vous avez des questions, euh, allez-y. Euh, pendant, pendant ce temps, je vais essayer de, de voir ce qui se passe dans, dans le chat. Euh, ouais, ouais, chat chat, euh, il me semble que pour ce mois-ci, donc en... Euh, il me semble que vous ne perdez pas le bonus. Donc j'en ai parlé effectivement avec Dagnia et je pense que... Et enfin, elle pense. Euh, que vous ne perdez pas le bonus euh, si vous euh, si vous utilisez donc cette option Skip. Euh, donc encore une fois, ça a précisé, mais il me semble que, que c'est mieux comme ça. Ah bon euh Bon, bah, bah Igor, euh, bah, bah, Igor bah, si, si c'est Igor qui dit ça, dans ce cas-là, Igor a raison. Euh, mais, euh, mais bon, euh, je pense que ouais euh, concernant ces questions, si ce n'est pas répondu ici, ça le sera donc sur le, le groupe communautaire donc Skyway France, le groupe Skype. Euh, donc, euh, donc euh, ouais. Bonsoir, Duvaux. Bonne soirée. Ludovic. Duvaux, le dieu Ludovic. Ouais, je voulais un petit peu écouter, écourter justement cette présentation. Je crois que je l'ai un petit peu écourtée quand même. Ouais, on est, on est dans les temps. On est dans les temps. Euh, mais c'est vrai qu'on s'est un, un petit peu attardé sur certains points. Ce qui est un peu dommage. Euh, L'entrée en bourse est décalée justement, c'est pour garantir la valeur des actions. Euh, les, la société estime que si elle rentre trop tôt, justement sur le marché boursier, elle ne sera pas en mesure de, de garantir la valeur des actions, ce qui fait que vous êtes perdant au final. Donc euh, c'est donc plus sûr pour vous, pour la société, enfin pour tout le monde en réalité. Yes, I did. I did. Euh, concernant la vidéo de l'enregistrement, si euh, rien n'a capoté, je vais essayer de la mettre euh, en ligne ce soir donc ça sera vraiment, le... ça sera vraiment donc, sans montage, sans rien du tout, euh, mais, euh, mais donc elle sera, elle sera accessible très rapidement. Et euh, par contre, j'ai pas de nouvelles sur le, sur le marché gris, ouais. Non, mais ça, je, je sais absolument pas. On, on essaye d'en parler, mais euh, j'ai l'impression que la société elle-même ne sait pas vraiment quand est-ce qu'elle va ouvrir les portes du marché gris. Il est possible que ça se, ça se fasse peu de temps, euh, peu de temps avant l'entrée officielle donc, de la société sur le marché boursier euh, officiel, donc. Mais. Euh... Euh, mais, euh, mais en fait on ne sait pas vraiment en fait quand ça va, se passer quand ça, va pas se passer, quand ça ne se passera pas. Et donc oui effectivement la vidéo sera sur la, la chaîne YouTube euh, Skyway France. Mais encore une fois c'est euh, hypothétique hein, parce que ça, je, vais, je, vais voir, euh, je vais voir le rush s'il est bon ou pas. Parce qu'il est possible en fait, qu'il qu y ait un problème technique encore une fois et que, que, que, tout, que, tout, que tout devienne en fait, inaccessible en, fait, en fin de compte. oui c'est exact en octobre 2017 au lieu du 1er juin 2017 et j'ai expliqué pourquoi <coughs> Euh, pour écrire à SkyWay, je pense que ça partir du, du back-office, vous avez la possibilité donc, de contacter, euh, de contacter les, euh, bah, les responsables de la société directement. Mais, euh, mais je pense que Dagnia peut vous, vous préciser ce point puisqu'elle est directement en lien avec, euh, avec, les, euh, donc avec les, les, les employés donc, de, de SkyWay. Merci Brzezinski, merci d'avoir participé et euh, bah on te souhaite une bonne soirée.